que de nouvelles images particulièrement choquantes de l'attentat sont diffusées, on voit ici l'explosion de la pompe, la question se pose, pourquoi, mais pourquoi a fait fouffer ça, monsieur Pomperman J'ai posé une petite bombe, euh, voilà, ça a explosé, ça, ça a détruit quelques personnes, bon ben, voilà, je suis tout à fait euh, désolé euh, aux familles, j'ai envie de dire, bon bah. Ben, ben, c'est pas grave quoi, faites avec, euh, allez de l'avant, euh, de, de vous focaliser sur un petit problème personnel d'une personne qui explose, non. non, non, voilà, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à voir, quoi. Ouais. Bah, likez, partagez, quoi, euh, laissez un commentaire aussi. Euh... Mmh.